Je vous présente Meduté. Moi-même, c'est Guillaume Cazenave, euh, cofondateur de la société 2i, euh, euh, société spécialisée dans l'analyse du flux vidéo à base euh, d'outils d'intelligence artificielle. Hello. Our solution has been built to be fully customizable, so, which means that they are, our clients can uh, personalize it the way it suits them that It difficult to navigate. On, a, on a sollicité, sollicité la CCI euh, pour ses compétences euh, euh, sur tout ce qui est UX design euh, sachant qu'ils ont un, un spécialiste euh, euh, au sein de, de leurs locaux, euh, le gros de la problématique c'était de rendre notre interface euh, plus agréable à naviguer euh, en respectant euh, plus euh, les codes euh, de, cette, euh, de cette science qui est euh, le UX euh, design. Donc on est parti d'une interface qui était déjà euh, aimée par nos clients, on a voulu l'améliorer euh, avec, euh, avec les outils euh, proposés par la CCI. Le process a été euh, extrêmement simple. Euh, un premier audit a été fait euh, par euh, le spécialiste sur euh, le UX design. Ensuite, euh, on a eu euh, un devis. Euh, on s'est mis d'accord sur, euh, bah, sur un chiffrage et un, un, temps, un temps homme de travail. Et euh, on a eu euh, plusieurs réunions euh, à la fois pour euh, commencer le projet, suivi de projet et remise du projet. C'était très facile. It started with the uh, initial audit, uh, which uh, during that process it was outlined the potential difficulties that the clients uh, or users might face. Um, after that, um, we will propose the, uh, the draft or, or a solution, how ideally should be uh, structured the interface and what we can use to improve. Idéalement, après l'incorporation um, des changements dans in, uh, notre in interface, uh, pour améliorer l'expérience et uh, optimiser uh, uh, l'utilisation pour nos clients. On est très content euh, de la prestation. Euh, le, le, le rendu est très satisfaisant, euh, l'interaction, euh, euh, on va dire prestataire-client. Euh, a, été, a été très facile, euh, avec une, une bonne communication et une bonne interactivité. Euh, en termes de, de bénéfices, euh, pour nous, ça a été aussi la possibilité d'externaliser euh, sur une compétence qu'on n'avait pas forcément en interne, ou en tout cas pas aussi développée qu'on l'aurait voulu, et euh, de nous permettre d'avancer sur d'autres dossiers où on est plus fort, et euh, tout, en, tout en bénéficiant euh, d'un œil extérieur qui ne perturbe pas euh, le process de l'entreprise.